Salut Comme vous le savez, j'ai été un des premiers à vous proposer une vidéo sur Star Wars Légion en français. Mais plutôt que de vous proposer un énième unboxing, j'ai décidé de vous parler en exclusivité de la vague 2. Allez, c'est parti Bon alors, on va parler de la première troupe qui va venir enrichir votre section Star Wars, et notamment celle de l'Empire, c'est les Snow Troopers. Que dire des Snow Troopers Déjà, je trouve qu'il y a des personnes qui sont aux commandes du jeu et qui ont vraiment décidé de titiller toutes les cordes sensibles des fans, parce que nous sortir comme ça, les Snowtroopers, c'est à la fois déroutant et puis extrêmement plaisant. Alors pourquoi déroutant bah Parce que pour nous, les Snowtroopers, c'est plutôt jouer sur la neige. Et pour l'instant, c'est vrai que côté rebelle, euh, on n'a pas euh, d'équipe constituée pour répondre à un combat de neige. Ça sortira sans doute, mais en tout cas, ce n'est pas prévu pour cette vague 2. Quoi qu'il en soit, c'est des pièces qui sont absolument splendides. Et forcément, si vous êtes fan de Star Wars, vous êtes, je le redis, fan de l'Empire contre-attaque. Et euh, les Snowstroopers, bah, forcément, ça doit vous titiller. Quoi. Alors dans cette boîte, euh, on va retrouver euh, cette figurine euh, de Snowtroopers. Donc il y a des choses en commun entre les snowtroopers et les stormtroopers, hein, bien évidemment. Je prends l'exemple de la carte d'amélioration Grappin. Bah, par exemple, vous pourrez l'utiliser avec, euh, avec vos snowtroopers et enrichir leur capacité. Dans cette boîte, dans cette boîte d'unités, vous allez avoir également des améliorations que vous pourrez. Porté au niveau de vos Stormtroopers. C'est d'ailleurs le cas de toutes les boîtes. Souvent, on me demande quel est l'intérêt d'acheter les boîtes de la vague 1 qui sont vendues conjointement à la boîte de start. Eh bien, c'est parce que dans ces boîtes unitaires de troupes, notamment des Storms et des Rebelles, vous allez récupérer des cartes d'amélioration que vous n'aurez pas dans la boîte initiale. Eh bien, dans ce package des Snowtroopers, c'est la même chose. Alors la comparaison ne s'arrête pas là, ils sont eux aussi équipés du blaster E11. Par contre, faites attention, vos snows seront beaucoup moins rapides. En effet, euh, ils vont se déplacer qu'à une vitesse de 1, donc avec le gabarit de 1, euh, contrairement aux Stormtroopers qui sont beaucoup plus rapides. Pour contrebalancer cela, ils ont la capacité aguerrie qui va leur permettre en fait d'exécuter une attaque à distance gratuite après s'être déplacés. Vous le comprendrez, ce sera également le cas pour la troupe de la Rébellion qui va sortir en vague 2. Cette troupe de Snowtroopers va bénéficier de deux choses. Tout d'abord, le T7 Hayon, qui est un canon qui va leur permettre de combattre contre les véhicules. Dans une autre configuration de personnages, vous pourrez rajouter un Flamme Trooper, qui lui sera en capacité en fait, d'attaquer les troupes avec un gabarit de dispersion pour un maximum de dégâts. Voilà, vous l'avez compris, les Snowtroopers, c'est... Des pièces absolument splendides, parce que forcément, hein, euh, elles touchent en fait euh, à la corde sensible du fan de Star Wars et du fan de l'Empire Contre-Attaque. C'est la possibilité d'attaquer euh, des vaisseaux avec un canon à ion portable, mais également de faire un maximum de dégâts dans les troupes d'en face avec des attaques au lance-flammes. Des Fleet Troopers. Oui, les troupes qu'on voit dans le Tentive. Alors... C'est assez déconcertant, et en fait, FFG continue à nous déconcerter, j'ai envie de dire, parce que en sortant les snowtroopers, mais en ne nous proposant pas de troupes en face pour jouer dans la neige, en fait, ils nous annoncent qu'il va y avoir des évolutions du jeu pour aller jouer dans la neige, mais que, pour l'instant, ils n'équipent que l'Empire. Donc En fait, ils nous disent à demi-mot, vous aurez des rebelles à mettre en face. Et là, avec les fleets, bah, ils nous annoncent également peut-être des combats dans des zones beaucoup plus restreintes. Puisque bien évidemment, les flics troopers, bah, ce n'est pas des foudres de guerre sur des champs de bataille très élargis. Ils ont d'ailleurs été pensés de cette façon, car avec leur blaster DH-17, ils ne seront en capacité d'attaquer qu'à distance courte. Ce qui peut être certains des avantages. par contre, ils lanceront 2 dés blancs par personnage. Alors on pourrait également s'imaginer que euh, des troupes qui attaquent à portée courte vont se mettre systématiquement en danger Eh bien, ce n'est pas le cas, car effectivement, en fait, cette Fleet Trooper sera équipée de la mention Ready One. En fait, ils seront en capacité de suspendre leurs actions et d'attendre la meilleure opportunité pour pouvoir attaquer. L'opportunité de distance ou le fait que des Sandtroopers bougent et à ce moment-là, ben, ils attaquent automatiquement. Là aussi, cette boîte d'extension sera proposée avec deux améliorations. Une qui servira à attaquer les vaisseaux et les véhicules, et une autre qui permettra des attaques de dispersion pour toucher un maximum de figurines en face. Bon, pas de Snowtrooper sans Bataille de haute, et pas de Bataille de haute sans général Beers. Le général Beers. Bon, moi je suis, je suis fan, j'adore ce personnage, je le trouve d'un charisme total, et euh, franchement quand j'étais gosse, bah, euh, ouais, j'aimais bien jouer le général Beers euh, dans les Bacassas. Oui, j'ai joué le général Villers dans les bags à sable. Et alors? Bon, Tout l'intérêt en fait euh, de cette figurine, c'est de rajouter un commandant euh, dans votre équipe. Il faut savoir que dans Star Wars Légion, euh, vous avez besoin d'un commandant pour pouvoir relayer notamment vos ordres. Euh, relayer les ordres, c'est euh, votre capacité à euh, définir quelles sont vos troupes qui vont jouer et surtout de décider quand est-ce qu'elles vont jouer. Si vous n'avez pas euh, de troupes dans un rayon d'action euh, des commandants, elles vont jouer de façon assez aléatoire. Ce n'est pas vous qui allez maîtriser l'ordre dans lequel elles vont effectuer euh, leurs activations. Donc, c'est très intéressant d'avoir des commandants. Et surtout, dans Star Wars Legion, vous aurez l'autorisation d'avoir deux commandants sur le terrain. Donc là, vous l'avez compris, avec la boîte de start, vous allez pouvoir aligner Dark Vador et vous allez pouvoir lui associer le général Wirth qui est sans aucun doute le général de l'Empire le plus charismatique. Le général Wirth débarque avec ses cartes de commandement. Tout l'intérêt des cartes de commandement c'est en fait d'ajouter une capacité stratégique, offensive ou défensive euh, à l'intégralité de votre équipe. Elle ne sera jouable qu'une seule fois et en l'occurrence... Avec les 7 de Dark Vador, vous allez en avoir 3 nouvelles avec le général Virs. Alors attention, hein, vous n'en choisissez qu'une seule pour la partie, elle n'est utilisable qu'une seule fois, mais en avoir 3 de plus, c'est toujours très intéressant. Alors le général Virs, euh, malgré tout, il sera tout à fait capable de se défendre lui-même, hein, puisqu'il est équipé euh, d'un blaster et d'un fusil, mais sa qualité est ailleurs. Si vous voulez de l'offensif, il faut envoyer Dark Vador devant. Et Virs, essayez de le conserver à l'arrière. En effet, avec sa capacité observateur 2, il aura la possibilité de distribuer à des troupes qui seraient situées à un de lui un pion de visée. L'intérêt de ce pion de visée, c'est de pouvoir relancer ses dés. Imaginez pouvoir relancer les dés de votre bipode impérial, effet traumatisme garanti en face. Alors, en face du général Birce, la rébellion va aligner... La Princesse Léa, évidemment. Alors, euh, la version euh, Princesse Léa euh, du Retour du Jedi, hein, pas euh, la version euh, croiseur euh, de l'espace euh, qui flotte euh, dans le ciel. Voilà. Bref, euh, quoi qu'il en soit, euh, cette Princesse Léa est très intéressante, bien qu'elle soit extrêmement plus vouée à la défense euh, qu'à l'offensif. Alors, ce qui est très intéressant avec elle, euh, notamment, euh, ce sera sa capacité à supprimer deux jetons de suppression. En effet, avec la capacité Inspire 2, Inspiration en fait, elle va pouvoir retirer ses jetons qui normalement sont alloués à vos troupes lorsqu'elles se font tirer dessus et les empêchent soit de faire certaines actions, voire parfois peuvent carrément les pousser à fuir le combat. Donc c'est très intéressant de pouvoir rééquilibrer les forces en se détachant de ces vrais boulets qui vont être accrochés à vos troupes qui se retrouveront en face quand même de bipodes impériaux lourdement armés. Tout comme Vierce, elle pourra être associée à Luke Skywalker, hein, puisque euh, dans Légion, vous pouvez aligner euh, deux commandants. Donc vous allez augmenter d'autant euh, votre zone, votre couverture de commandement et donc pouvoir activer, euh, surtout décider de l'activation de beaucoup plus euh, de troupes présentes. Et puis avec ses cartes de commandement, elle va quand même vous apporter des choses très intéressantes, notamment... La capacité de bombardement, j'ai quand même hâte de voir ça. Alors, chez FFG, si vous n'êtes pas modéliste, on pense quand même à vous. Parce que en plus des deux commandants et des deux troupes qui vont sortir dans la vague 2, vous allez également retrouver ce petit pack-là de vaporisateurs, notamment, et de caisses. Bon, oui, je sais, je vous entends déjà me dire, c'est commercial, ils nous vendent des caisses en plastique et des vaporisateurs pour une fortune. Oui. Peut-être, sans doute. Euh, évidemment, il n'y aura pas que ça dedans. Hein. Vous allez avoir euh, des cartes supplémentaires puisque, en fait, euh, les petites caisses en question ce sont des caisses d'approvisionnement. Donc, on peut imaginer en fait, un scénario où vous disposez, où on parachuterait en fait des caisses d'approvisionnement qui vous permettraient de modifier peut-être vos troupes hein, pendant, pendant un conflit. Et puis, vous aurez également euh, trois cartes avec euh, des nouveaux scénarios. Donc dans ces champs de bataille, il y aura notamment un scénario avec des vaporisateurs. Hein. Il y a une équipe qui devra les réparer, puis il y aura une équipe qui devra les saboter. Et puis aussi, on aura une carte de champ de mine. Donc ça, ça peut être très intéressant, ça peut pas mal pimenter. En fait, c'est une carte qui va vous permettre en fait, de jouer aléatoirement le déclenchement de mine sous vos troupes. Vous allez voir, à mon avis, si ça peut être sympa. Et enfin, pour conclure... Voilà, ces deux tapis, alors je sais ce que vous allez me dire, bon voilà, des tapis, euh, c'est surfait, euh, on peut tous en faire, on peut tous en avoir. Euh, je crois que j'ai pas rencontré un joueur de X-Wing ou un joueur euh, d'Armada qui me disait pas, quand même, une partie avec un tapis officiel, euh, ça a de la gueule. Euh, je dois reconnaître quand même que ces deux tapis-là sont vraiment, vraiment très, très, très sympas et vraiment très beaux. Bon. Voilà, vous pouvez utiliser euh, les tapis euh, de la concurrence, ceux-ci existent et je vais vous dire, euh, ils ne les auraient pas proposés qu'on se serait demandé pourquoi. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la Vague 2 vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'avenir de Star Wars Legion. N'en doutons pas, FFG a décidé de mettre le paquet sur cette licence et vous pouvez y plonger les yeux fermés. J'attire votre attention sur la diversité en fait, de ce qui va nous être proposé à la fois des troupes qui seraient normalement susceptibles de se battre dans des intérieurs et à la fois des troupes qui vont être normalement susceptibles de se battre dans des zones euh, froides ou, ou euh, sous la neige. Euh, voilà, Ils ont vraiment décidé d'ouvrir la gamme, ils ont vraiment décidé de nous faire rêver, euh, de nous donner des opportunités, donc il va vraiment falloir les saisir. Il y a pas mal de vidéos, notamment une qui a été tournée chez Asmode, qui laisse pressentir la sortie d'un quadripode impérial. Voilà, Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur ce quadripode, mais il est clair que FFG envisage d'enrichir encore plus la gamme de Star Wars Legion. En attendant, si cette vidéo vous a plu, merci de me lâcher un petit pouce pour faciliter mon recensement. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo sur les réseaux. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un unboxing du jeu dès que je le recevrai, ainsi que de toutes les boîtes qui vont sortir dans la vague 1. Je vous tiendrai au courant. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si ce n'est pas déjà fait, actionnez la petite clochette pour être mis au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également me soutenir sur mon Paypal. Je tiens à remercier tous ceux qui l'ont déjà fait parce que c'est grâce à vous. Que je vais notamment pouvoir financer en fait euh, cette première vague de Star Wars Légion. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poter le type d'en face et avec Légion on n'a pas fini.